Bonsoir à tous, euh, j'espère que vous allez bien, ce soir on va parler d'un jeu euh, dont, sans vouloir me vanter, j'ai été un des premiers à en parler, c'était en 2019. Euh, sur la page. Il y a eu une petite vague de lancement euh, de Conquest, euh, mais depuis, on peut dire que le jeu a bien grandi. Euh, il y a une forte communauté euh, en plus euh, sur Besançon. Donc euh, moi qui suis de retour, euh, j'ai décidé de, de me relancer euh, dans le jeu. Je vais faire des bêtises, je pense euh, d'ailleurs avec euh, toutes les boîtes qui sont euh, devant nous. Euh, ce soir, je suis en compagnie de Loïc, qui de travaille notamment chez Jeux et Trouilleries et aussi à La Comté, qui nous reçoit ce soir. Sûr. Les gens commencent à être habitués parce que c'est quand même la troisième vidéo qu'on filme dans le magasin. Et en compagnie de Henri qui est un euh, player de... Euh, de je ne sais pas comment je peux te présenter, mais je vais te laisser, je vais te laisser joueur, la parole. Euh, on va dire joueur de la première heure, hein, bien évidemment. Ouais, ouais, Après ouais. avoir ardemment été convaincu euh, par mes camarades qui sont lancés au jeu, à me faire acheter euh, des produits Conquest que je m'amuse beaucoup. <rire> et, euh, <rire> en fait, en fait euh, on y reviendra, mais euh, j'ai appris avec surprise que c'était le seul euh, jeu de figurines auquel tu jouais. Puisque quand j'ai demandé ton pédigré, euh, tu m'as dit bah moi je suis joueur de conquest. Et je dis ouais ok joueur de conquest mais tu jouais à quoi avant Je m'as dit mais joueur de conquest. Donc toi c'est joueur de conquest. Voilà. Donc c'est bien, t'es es, es au bon endroit pour en parler. Loïc, euh, ton itinéraire de gamer. Pas Alors, pendant deux ans, hein Pas pendant deux ans. Alors, <rire> j'ai commencé par Infinity. Ouais. Voilà, euh, Auquel j'ai joué pas mal. J'ai pas mal tourné aussi en convention pour le montrer. Le mmh. jeu est magnifique et il est toujours très bien. Donc, euh, vous pouvez y jouer aussi, c'est vachement bien. Ouais. Euh, je joue à Star Wars Legion. Ouais. Je joue... Beaucoup à Bushido en ce moment, ouais. qui est toujours aussi bon qu'on avait présenté sur ta Exactement, chaîne Exactement, c'est ce que j'allais dire, euh, Loïc, que vous devez connaître, puisqu'il euh, a déjà été présent sur la page pour euh, Bushido et, et Gazland. Uh, Gaz ouais. ouais, ouais, voilà. Aussi joueur de Gazland, ouais. mm -hmm. qui tourne un peu moins en ce moment à Besançon, mais qu'on aimerait bien faire revenir parce que le jeu est vraiment trop cool. Mm -hmm. euh, et joueur Conquest, du coup, depuis pas si longtemps. Euh, ça doit faire peut-être un an que je me suis mis au jeu et le jeu est vraiment vraiment excellent quoi. Voilà. les figurines sont magnifiques, et, le jeu est très bon et puis moi j'en profite pour faire le, le petit instant promo euh, qui, euh, qui va bien si vous commandez sur le jeu et avec le code Piro. il y a euh, 5% de réduction sur le panier et puis après il y a euh, aussi 5% qui sont 5 crédités, qui crédités sur votre carte de fidélité, sur, euh, sur ouais, carte de fidélité qui euh, ne se périment pas je crois. Absolument. Hein euh, et donc les petites mains qui préparent euh, votre commande c'est ceux-là, regardez comme elles sont mignonnes. C'est moi qui voilà. envoie les cartons. Voit... C'est toi qui envoie si les cartons. vous avez commandé du Conquest récemment, c'est moi qui voulais envoyer. Tu mets des bonbons dans les, dans les trucs euh, J'en ai mis ouais, jusqu'à hein. suis... jusqu ce que je tombe en rupture euh, de, bonbon. de bonbons. De bonbons, ouais, c'est ça. Vous <rire> avez Fais gaffe commandé. parce que quand on commence à mettre des bonbons comme ça, après les gens s'habillent dessus, puis ils ouvrent leur truc. Alors, tu sais, ils, euh, ils, ouais, <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont le, le, le Cadia, euh, tu sais, les, les boîtes impossibles à avoir, puis ils font... Mais mes bonbons <rire> Mais je suis pas mes toi, bonbons, c'est quoi ce bon délire bon là Fais ah, gaffe à ça Ah hein. faudrait absolument que je me ravitaille en bonbons. Ah il va falloir. <rire> Aujourd'hui on parle de Conquest donc, euh, qui est un jeu de chez Parabellum. Est-ce que euh, Henri tu peux nous parler, nous nous situer un petit peu Parabellum dans le, le microcosme des, euh, des, des, des du, du jeu en fait, euh, des jeux de figurines Oh. Évidemment. Après, euh, <rire> Évidemment. Euh, Évidemment. Euh, Parabellum, c'est une, c'est une petite entreprise euh, qui est située en Grèce, ouais. euh, avec euh, assez, euh, avec une, des employés un peu à l'international. Il y a des employés en France, en Allemagne, en Grèce, et en Amérique. Si mm -hmm. je mm -hmm. euh, C'est leur premier jeu de figurines. Ouais, donc. Leur premier et leur seul, où ils ont autre chose. Euh, euh, il me semble qu'ils ont que celui-ci. Ouais. D'accord. ok. Bon, après, voilà, le jeu est décliné en <rire> deux, donc on peut dire qu'ils ont deux jeux. Ouais, ouais. Et ouais, puis c'est, euh, euh, on, on va y venir. C'est quand même assez ambitieux. Oui, le projet, c'est euh, assez, assez costaud. Ouais. Et puis, euh, si on considère un peu plus euh, loin que Parabellum, euh, ça, on va dire que c'est, il euh, y a l'entité de l'entreprise, mais il y a aussi euh, l'identité de la communauté. En fait, Parabellum, ils ont une grosse mécanique qu'ils appellent Avant-garde. En fait, ce sont des joueurs qui se portent comme euh, comme animateurs de communautés qui sont chargés euh, de faire des animations, d'organiser des tournois, ouais. de faire des, des peintures. Et, euh ces joueurs sont appelés, bah, comme je viens de le dire avant-garde, et ce sont ceux qui euh, vont s'occuper, vraiment bichonner la communauté pour lancer. Le jeu. Parabellum a vraiment un très bon contact avec les avant-gardes des, des tu, échanges tu, fréquents. Tu fais partie de l'avant-garde euh, Bientôt. Bientôt. Mmh, <rire> en période de test. Voilà, <rire> ouais, ouais. Bah, on va transformer l'essai-là. Oui, donc déjà, effectivement, il y a quelque chose moi, qui m'a marqué quand j'ai parlé du jeu en 2019, c'est que très rapidement j'ai été contacté par, par Parabellum qui, avait, qui était très sensible en fait, au, au, au travail qu'on avait fait de présenter de la boîte de start, et euh, on sentait que derrière il y avait une implication euh, directe. Euh, ils, ont, ils ont un vrai lien en fait à, avec, avec, avec les joueurs. Et euh, moi, ça me, ça me fait penser au jeu Eden, le jeu vidéo. Euh, je sais pas si mm -hmm. tu connais ce je jeu. Euh, et en fait, il y a, y a un lien direct entre les développeurs et, et, et les joueurs. J'ai l'impression que Parabellum est très à l'écoute de sa communauté et fait très attention à ce qui se passe sur la table. Et du coup, ça c'est un va-et-vient euh, permanent. Tu, tu confirmes ou euh, oh, oui, sur de, de, des discussions qui sont formidables autant que ce soit sur le Discord français où il y a quelques contacts euh, bon, la majorité de, des employés d'entreprise parlent anglais majoritairement ouais, ouais. et euh, on a Christophe en France bonjour Christophe si jamais tu tombes sur cette vidéo d'ailleurs on te fait des bisous euh, qui, euh, est en, euh, qui est en bon contact avec euh, la communauté française principalement Mais c'est très souvent que les employés de Parabellum discutent, euh, euh, discutent principalement sur le Discord américain euh, Vous n'hésitez ouais, pas ouais. à sauter dans les commentaires pour, euh, ouais, ouais, pour ouais, euh, ouais, discuter ouais. avec les joueurs, les avant-garde, avoir des retours de euh, connu une fois de temps en temps <rire> euh, D'accord voilà, je pousserai même jusqu'à dire qu'ils ont également un excellent contact avec leur boutique. Ouais. -dire pour le coup, c'est oui. un vrai plaisir de bosser avec eux. Ils sont toujours présents pour euh, voilà, donner des lots, essayer d'être arrangeant. Voilà, à partir du moment où on, ils voient qu'on essaie de pousser leur jeu et qu'on va essayer de développer une communauté, ouais. Ouais. ils sont à fond, à 200% derrière nous et c'est super sympa de bosser avec des gens comme ça. On y reviendra peut-être en conclusion, mais il y a aussi un Discord de France ouais. euh, qui, euh, qui est bien actif aussi. Hein. Oui, beaucoup Donc, et de discussions. On... Euh... Ouais, ouais. Donc, il y, y, y a déjà une communauté déjà bien établie sur ce jeu. Euh, on est sur un jeu. Euh, alors, je, je, vais, je vais dire plein d'horreurs. Plein hein, <rire> et puis, vous allez être gentils avec moi. Euh, on est sur un jeu euh, genre euh, Warhammer Battle. <rire> <rire> La personne qui a. J'oublie tout le temps son nom, mais euh, une des personnes qui a aidé à créer les règles de conquest f effectivement quelqu'un ah bah qui a voilà bossé sur Battle. Il a bosser sur énormément de jeux, euh, genre <rire> le point commun entre Conquest et euh, Conquest Battle et puis Bolt Action, c'est le gars qui a écrit les règles du jeu. Donc, voilà. Euh, oui, c'est pour ça que j'en je, profite. Il euh, y a beaucoup de personnes qui, euh, néophytes de Battle, qui ah, ils sont, ouais. ils apprécient la vieille époque, qui quand ils ont joué à Conquest malgré les différences de règles tout ça, ils ont fait ah, Ça sent la Ça, sent, ça, ça, sent, sent, la ça sent un ouais. peu le, le Battle. Ouais, parce qu'en en fait, on est ici sur, sur donc de. Alors, on est sur de l'activation alternée. Bon point. Les mmh. règles du futur. Il y a bon, ouais, les, les, les règles de demain. De demain aujourd'hui, mais sauf pour certains jeux qui, qui je sais pas pourquoi, s'obstinent. Mais bon. Ils y viendront un jour. Euh, on est sur de l'activation alternée. Euh, on est donc sur des paquets euh, qu'on va appeler des régiments, euh, mais ça on y reviendra quand on expliquera euh, les mécanismes. Euh, donc euh, voilà, est, on est on est proche du. Alors là je vais dire plein de codrins, hein, mais on est proche de Warhammer Battle. On est proche de uh, A Song of Ice and Fire où on va on va bouger des plaquettes entières. Puis quand je perds des types, ben je les enlève. Alors j'imagine que j'enlève ceux de derrière, mais on, on, on y reviendra pendant le let's play. On y reviendra plus, plus, euh, en avant, plus tard. Voilà. Euh, on a euh, quand même une belle pluralité euh, de, de factions puisqu'il y en a quand même 6 hein, euh, pour l'instant une septième qui est, qui est en couveuse pour l'instant euh, donc au niveau jeu compétitif c'est vrai que souvent quand les gens veulent se lancer dans un jeu ce qui les intéresse c'est quelle est la situation du jeu compétitif euh, pour pouvoir performer et est-ce qu'il y a beaucoup de factions pour que ben, à un moment je trouve je trouve mon identité on sait qu'il y a des jeux qui sont Malné parce qu'il ne proposait pas à cette faction. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Conquest euh, de ce côté-là On va d'abord parler du jeu compétitif, peut-être Henri. Euh, quelle est la présence du jeu compétitif euh, sur, sur la, la, la scène européenne et française Alors actuellement je vais plutôt faire inverse je vais aller du plus petit au plus grand ouais. euh, là actuellement comme la communauté elle est en train de se créer euh, la scène compétitive elle progresse doucement Or, on est encore en tournoi on va dire indépendance Allez, on fait des réunions des, des tournois euh, pouvant réunir de 6 à 12 joueurs pour l'instant avec mmh. une limite mmh. en points assez conséquente euh, par rapport à l'armée parce qu'au fur et à mesure que je vais avancer les gens vont avoir de plus en plus de points là nous on a encore des bébés canons comparé mmh. à nos comparses anglophones. Ouais. Euh, au niveau international, il y a eu quand même pas mal de tournois en Amérique. Mmh. Euh, le mois dernier, il y a eu un tournoi en Chine. Ah ouais Du, tournoi, mmh. du, du jeu, donc j'ai euh, vu passer. Euh, ouais, vu passer et, euh, comme Parabellum communique énormément, ils disent, voilà, ouais, il y a eu un tournoi en Chine, il y a eu un tournoi à Londres, je crois, ou même deux. Euh, avec beaucoup de communication euh, sur mmh. les listes, euh, de représentation, des, des dialogues avec des joueurs. Mmh. Et euh, après, si on veut aller encore à peine plus loin au niveau du compétitif, il faut savoir un truc, euh, je pense que c'est bien de l'annoncer maintenant, euh, Parabellum euh, n'est pas contre l'utilisation de Tabletop Simulator. Parabellum a, euh, encourage principalement le playtest avec le programme avant-garde. C'est quand ils font des, des playtests, elles se font soit en physique, soit sur tabletop simulator. Comme c'est une communauté internationale, c'est plus simple de réunir les gens. Par exemple, ben, quand... Pour First Blood, ce sont nos homologamements qui ont beaucoup essayé le jeu via Internet pour mmh, se mmh, faire les bases. Mmh, mmh. Et du coup, il y a, euh, si je ne m'abuse, actuellement le, la sortie de tournoi la plus récurrente, parce que plus facile à organiser, bah, ce sont les tournois euh, Conquest sur euh, Tabletop Simulator, où je crois qu'il y en a un tous les mois, tous les deux mois. Est-ce que, est -ce que euh, comme pour certains jeux, vous avez euh, des euh, championnats euh, de TTS internationaux qui peuvent déboucher sur sur des titres. Euh, je sais que par exemple pour euh, Star Wars Légion, euh, on a euh, on a des tournois euh, en TTS euh, qui sont vraiment à l'international où ça se poutre entre Allemands, Anglais, euh, Français. Après quand ils se retrouvent en tournoi physique, ils disent toi, je me souviens de toi parce que sur TTS tu m'as mis la misère. Tu vois là c'est la vraie vie, ça va être pareil. Euh, Est-ce que euh, voilà il y a, y a, y a un, un, des gros tournois qui se qui se passent sur TTS actuellement euh, Alors. Pas spécifiquement, sont plutôt vraiment des petits tournois pour jouer euh, assez occasionnellement pour l'instant. Ouais. Mais euh, on va dire que les... En termes de reconnaissance, en tout cas de la part de Parabellum, pour dire qu'il y a quand même quelque chose, c'est que les tournois TTS sont reconnus comme étant des événements autour du jeu officiels, okay. comme s'ils étaient ah ouais, ouais, putain, ouais, bien. Donc euh, pour le coup, par exemple, le programme d'avant-garde encourage en tout cas à faire des... Euh... À communiquer autour des événements et euh, à parler vraiment des animations autour du jeu. Une animation en ligne, une initiation en ligne, euh, un tournoi en ligne en fait, est considéré comme un événement officiel euh, ouais. par Vous où ils ben voilà, ce jour-là, il y a. Euh, un, surtout avec le calendrier de euh, Parabellum euh, qui, que les avant-gardes remplissent pour montrer toutes les animations, ben, mm -hmm. TTS euh, en fait partie. Pour le mm -hmm. coup, euh, mm -hmm. pour l'instant, en termes de débouchés, on peut pas trop s'annoncer, mais en termes de reconnaissance, c'est vrai que c'est reconnu, bah, ce sont des gens qui jouent au jeu. Mais ça vient pousser un peu la, vi la vision de Parabellum, puisque... Les règles sont disponibles gratuitement en téléchargement. Alors j'allais y venir, <rire> ah je fais la transition. C'est magnifique. <rire> on va on va on va parler des factions après. Euh, je veux commencer le jeu. Euh, on a on a devant nous euh, tout un tout un panel de starter sets. Ils ont décliné la gamme de façon assez hallucinante. Il y a la possibilité d'acheter euh, des two player euh, starter. Il y a la possibilité d'avoir des one player starter en fonction euh, de la faction euh, que l'on veut jouer. Le jeu possède deux jeux, puisqu'il y a un jeu euh, dit de masse et un jeu d'escarmouche, euh, dont tu m'as expliqué tout à l'heure que si je sais jouer à Conquest, je sais, je sais jouer à First Blood, hein, qui est donc euh, la version euh, escarmouche. Ces petits livrets-là... Ils sont disponibles euh, en français. Hein, en tu confirmes. Oui, ouais. euh, on les retrouve chez les, dans, dans les magasins, hein, normalement chez, chez les distributeurs. Euh, il existe un gros euh, compagnon euh, qui, lui, par contre, euh, est, lui en, est en lui, anglais exclusivement. Lui, en anglais, et hein, il hein, rajoute ouais. pas mal de, de passages de fluff. Voilà. Donc c'est, il y a le même contenu que dans le, la petite version. Ouais. Sauf voilà, il va rajouter énormément de fluff, il va rajouter de très jolies illustrations. Ouais. Hein, c'est un beau bouquin de collection. Et puis en plus, c'est un beau bouquin de, de collection. Là, je le touche, j'ai l'impression de... je me fais une caresse tout seul, là. je me fais du bien. <rire> c'est un très, très beau bouquin de collection. Il est tout du. très bien édité. C'est tout du. Euh, là, on a le, euh, le October December euh, 2022 euh, des sorties. Parce on... le, le petit catalogue. C'est le petit catalogue. <rire> Ça, Ça c'est faire baver un peu. Et, et on, a, on a même le, le, le Chronicle and Legend qui est en fait un recueil de campagnes. C'est ça. Hein c'est pour jouer en narratif. Donc, euh, pour jouer en narratif. Uniquement donc, en anglais également. Donc là, pour l'instant, on est uniquement en anglais. Euh, les euh, règles de First Blood et de Conquest en français sont également téléchargeables gratuitement. gratuitement sur on mettra site. Euh, les liens euh, sous, euh, sous la vidéo. Comment je commence euh, Conquest euh, Loïc Et euh, c'est quoi mon ticket d'entrée pour commencer à jouer euh, à Conquest Alors, pour commencer à jouer, c'est pas très compliqué. Voilà, N'importe quel euh, revendeur sera très content de te faire une initiation. Ouais, notamment sûr, ouais. voilà, au jeu de la Comté, on sera très content de t'en faire une. Ouais. Le prix d'entrée, euh, ça dépend en quel format tu veux jouer. Hein, c'est comme dans tous les jeux. Euh, le prix d'un starter, c'est 150 euros. Ouais. Avec 150 euros, tu peux jouer à peu près à entre un tiers et la moitié du format officiel de tournoi. D'accord. Donc voilà, en fonction des améliorations que tu vas choisir, etc. Alors, quand tu dis que c'est un one, starter, uh, one Player Starter Set Tout à fait, oui. A... Combien tu dis ah, Ils sont à 149,99 à 150 euros, les Mais pas sur Jeux et trolleries. Sur Jeux et Trolleries, ils sont actuellement à moins 20% jusqu'à Noël, moins 10% permanent et moins 20% jusqu'à Noël. Donc si vous voulez vous faire un petit plaisir, c'est maintenant. Mais alors, sur Jeux et c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher et en plus, vous pouvez cumuler avec, avec votre code Pierrot. Et en plus, vous allez avoir une petite cagnotte. Et oui. Mais c'est normal Encore <rire> 5% et vos petits 5% sur 24% Bon, là, on arrête Et le bonbon ben, Et, le bonbon. Oh, non, a... le et bonbon. les bonbons! Et les bonbons Et les, les bonbons Et les bonbons, bordel Les papilles, tu <rire> s'en Non mais ouais, donc, 120 balles euh, sur, sur jeu et trollerie euh, pour un, un one euh, player starter set. Et un two player, euh, du coup Les two players sont aussi à 150 balles, il y a un peu moins de points. Ouais, bien sûr. Les, les figurines sont différentes, il y a le même nombre de régiments, mais c'est des régiments qui coûtent un peu moins cher. Ouais. Euh, un peu moins de possibilités de création, ouais. mais il y a deux factions. D'accord. Et, et, et il y a des pions. Il y a les objectifs. Parce et que il dans, y a l'abomination. Parce que les one-player ne contiennent pas les pions d'objectifs. Hein. Ah, c'est une petite boîte ouais, qu'il faut rajouter. L'abomination, c'est la grosse bestiole. C'est la grosse bestiole qui est là. Mais là, celle ouais. qui plaît à tout le monde, c'est celle-là. Ça, c'est le T-Rex, oui. La T-Rex. Non, euh, mais... pas le, le Drake que tout le monde t'aime. Moi, <rire> Moi, je t'aime aussi. T'es trop... trop beau aussi, le Drake. Ouais. Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui euh, diffère de la toute première boîte dans laquelle il y avait également des Spears et des Endured Alors, les figurines ont été resculptées Ah, Ah enfin, re les poses sont quasiment identiques, mais le moulage est bien plus intéressant. Parce qu'il faut quand même avouer que la première boîte était un peu dégueulasse. Ah, C'était le moulage. Le moulage n'était vraiment pas chouette. Ouais. Là, ils ont vraiment step-up en termes de moulage et ils ont rajouté les, euh, les bannières. Ouais. Il y avait pas les bannières dans la première boîte. Et là, vous avez la possibilité de les mettre dans chaque régiment. Donc, c'est quand même vachement bien si, si on veut jouer en fait, on C'est une super boîte pour, pour, pour débuter. C'est une excellente boîte euh, pour débuter. Si, si j'ai un pote pour, pour jouer, c'est une super boîte si je suis une asos et que je veux développer bien le sûr, jeu. Hein. Hein euh, enfin, clair, ouais. Et si vous êtes une asos et que ça vous intéresse d'avoir cette boîte-là, vous m'envoyez un petit MP, on en discute. Et puis après, je m'arrangerai avec le monsieur et puis, ça son, et puis son patron. Euh, donc, euh, et dans, y a, dedans, il y a, y, a, y a les règles. Normalement, oui. il y a les règles. Oui, il y a les euh, ouais, d'accord. la 1.5 puisque la toute première boîte avec les règles de la 1.0 qui ouais. ont quand même changé. Ouais. Et puis, euh, oui, dans, dans la boîte, il y a forcément les règles. Il y a un aide pour savoir comment on évolue pour faire les armées. En tout cas, ça, c'est vrai pour toutes les boîtes starter. Pour aller plus loin dans l'armée, il y a une fiche indicative qui dit qui comment on continue à, ouais. à peaufiner l'armée. Ce qui est génial quand on débute la figurine quand même. Voilà. C'est euh... ce qu'il faut acheter. Alors, on a dit que c'était un jeu euh, alterné. On est sur du D6. D6, tout à fait. Okay. Ouais. Donc, normalement, vous en avez à la maison. Et il y en a dans les boîtes. Il y en a dans les boîtes. Il y en a moins dans la boîte 2Player. Il y en a DB. dans la boîte 2Player, ouais. oui, tout à fait. Euh, et euh, il y a une particularité dans ce jeu qui euh, remonte peut-être à l'époque de confrontation. J'ose faire euh, cette, euh, cette, euh, ce parallèle. C'est que vous avez un système de cartes euh, pour euh, en fait définir euh, l'activation si je ne me trompe pas. Euh, Peut-être, Henri, qui nous en parle. Euh, quand je commence à jouer, je, je classe mon, mon deck dans l'ordre dans lequel je vais activer euh, les, euh, les régiments. Euh, et après, je dois m'y tenir impérativement ou où, il où y a des petites fourberies qui permettent de dire « oh bah finalement la carte là, je ouais, la jouais mais lui, je lui lui, la, la joue <rire> oui, oui. oui. oui, oui, Moi j'ai des fourberies pour faire ça. Ah, c'est parce, parce qu'en terme, en fait, euh, assez simplement, c'est que déjà il y a deux grandes choses qu'il faut se dire. La première, c'est rien déposer sur la table, tout rentre par vague de renfort. Donc là, ça va donner accès aux cartes qui vont représenter les régiments. Et euh, on va positionner un paquet. Donc dans cet ordre, ça ouais, s'active dans cet ordre-là. Euh, en plus du détail que si on a une carte qui représente plusieurs régiments, on peut activer un régiment qui n'a pas été activé ce tour. Donc par exemple, là, trois fois le même régiment, mm -hmm. je peux choisir dans quel ordre je le fais. D'accord. Et euh, après ça, le paquet est face cachée et euh, bah, on tire la carte pour montrer à son adversaire c'est tel régiment qui a activé. On fait les actions euh, et on est en alterné ainsi de suite. Il euh, y a Quelques règles de jeu qui sont de niche, euh, qui permettent de jouer avec ce paquet, justement, euh, l'armée Spire, c'est sa particularité, c'est qu'elle va beaucoup jouer à s'amuser, ben, la carte du dessus maintenant est là en bas, mmh, ouais, des ouais, bonus, okay. et du coup je... ça commence à casser le tour. Je peux jouer <rire> la carte <rire> suivante, voilà, si je joue la carte suivante, ça lui donne des buffs, etc. Ah, Il y a ouais. plein de, plein de ouais. petites blagues comme ça. Avec l'one Executor qui j'en joue trois d'affilée !» On y est un, un, viendra aux factions, on y viendra aux factions. Mais ça, c'est une grande particularité du jeu, je trouve. Enfin, ça donne une, déjà un, un effet euh, qui, qui, qui, qui peut vraiment être... C'est la, la partie, pas exotique, mais c'est une des parties exotiques du jeu. Quoi. Ouais. Bah, c'est toute, toute cette phase de préparation en fait au final c'est une phase au début on se dit ah, pff, ouais mais pourquoi je peux pas faire mes phases et pourquoi je les active pas dans quel ordre mais au final on se fait une réflexion en se disant alors voilà le tour je vais jouer de, de tel ordre comme ça sachant que dans Conquest les 5 premiers tours sont principalement préparatoires et ouais. ensuite on arrive sur euh, le jeu où il commence vraiment et euh, après euh, la partie va évoluer à dire ah, c'est peut-être plus intéressant je mets dans ce sens là mais en fait si mon adversaire va gagner l'initiative va peut-être passer dans ce truc là donc j'ai peut-être meilleur temps d'activer le truc là bas je, je suis pas perdu. Et euh, du coup, c'est assez intéressant euh, de ce côté-là parce que ça donne déjà un ordre d'idée. C'est euh, parce que l'une des difficultés, quand, en tout cas, pour moi quand on débute le jeu de figurines, c'est l'adversaire fait OK, c'est à toi. Ouais. Est-ce que c'est ça qui je dois activer ou ça Non, je suis perdu. Non, là, c'est on suit le paquet. Tout Se passe bien une fois que le paquet est terminé, sans mais en on alterné, perd mais... pas un peu en réactivité au niveau du jeu parce que ben si j'ai classé, alors tu vas me dire, bah ben, c'est ça d'être général, mon général, mais euh, si j'ai mal classé mon deck, euh, je subis, non, je risque de, de, de me prendre les sacrés raclés, non, alors de le ça, arrive. ça, ça, peut, arriver, <rire> ça peut arriver, mais euh... Euh, tu, tu sais que tu as besoin du T-Rex et puis tu l'as mis en fin de carte et puis tu te fais poutrer, puis quand il arrive, il n'y a plus personne, quoi, enfin tu vois, ça mais peut arriver des trucs comme ça, non, ça, ça peut arriver mais on va dire euh, conquest euh, il a une règle assez spécifique déjà c'est euh, peut-être l'un des rares jeux où euh, si tu as fait un placement euh, enfin une, un, un, un mauvais placement avec un régiment si ton adversaire le détruit d'accord dans la plupart de la logique c'est je monte le régiment que je vais activer, ah, tu me l'as pété, c'est nouveau à ton tour. Non, quoi' oh c'est toujours, qu ouais. ah, ça, ça a été détruit, tu passes au régiment d'après. Mm -hmm. On reste en alterné, quoi qu'il en soit. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. un mauvais positionnement de carte, ça peut arriver, ça va arriver, j'en fais tout le temps. C'est mm -hmm. <rire> comme Mais ça qu'on apprend, les gars, hein. bref, voilà. Hein. <rire> c'est pas si punitif. D'accord. C'est euh, une occasion ratée, et comme le jeu se joue de manière assez fluide, bah, au final, c'est un meilleur moyen de revenir euh, plus tard. On a présenté euh, Marvel Crisis Protocol euh, dans les dernières vidéos, la dernière fois qu'on était dans le magasin, et on a euh, fait euh, la preuve par l'image que euh, une partie n'était jamais terminée dans Marvel Crisis Protocol, c'est-à-dire que il y a un moment Clément était vraiment dans très très mauvaise posture, et puis euh, il a fait une remontada euh, de ouf alors qu'il avait quand même perdu énormément de points et que Raph en avait pris beaucoup. Est-ce que là on est sur un jeu euh, qui euh, qui est euh, euh, qui, qui permet ce genre de situation ou alors c'est punitif, et puis à partir du moment où j'ai fait une erreur, bah, euh, c'est pas que c'est fini, mais vaut mieux qu'on passe à la partie d'après. Je dirais pas que c'est vraiment terminé. Voilà à la moindre erreur pour reconnaître que si tu commences à avoir deux fois moins de régiments que ton adversaire, ça va être compliqué. il ouais. mais faut pas oublier que Conquest c'est avant tout un jeu à scénario. Ouais, dire. Qui gagne, c'est le scénario. C'est pas le poutrage. Voilà, ouais. c'est pas le poutrage. J'ai joué quand même un paquet de parties et j'ai vu deux parties se finir à la table rase. Mm, mm, mm. Sur plusieurs dizaines. Mm. Faut vraiment pas oublier que le scénario est hyper important et que ça va souvent se jouer à pas grand chose. Mm, mm. Donc même si le gars d'en face t'a trop poutré, ben, si tu tiens le point, ben, tu tiens le point. Ouais, d'accord. Okay. Voilà, t'as plus une unité, il suffit que t'en aies une sur le point et tu marques ton point. Ouais, d'accord. Okay, ouais. Si t'arrives à conclure, bah même si t'as plus rien sur table t'as gagné quand même ouais. Alors attention j'ai relu les règles et tu sauras que c'est une victoire pour un joueur qui fait table rase oui oui bien sûr c est, c est mais c'est euh, comme ça, comme ça ouais. euh, voilà. euh, chaud tour, hein, par contre euh... table rase quelqu'un dans le nombre de tours impartis euh, souvent t'as intérêt à taper très fort ouais. dire euh, surtout si l'autre commence à se barrer un peu euh, à courir sur la table pour pas que tu l'attrapes à jouer un peu de cavalerie ou quoi, c'est vraiment compliqué à table rase. Au niveau des règles, tu disais on est à la quoi la 1.5 1.5.1 pour, ouais, 1 .5 .1 pour euh, Last Argument of Kings et puis First Blood on est passé en 2.0. D'accord. Parce qu'il y avait une première version de First Blood, euh, mais bon, bah, j'ai déjà fait la blague de Ah, c'est Last Argument of King en moins bien, mais ils ont bien repris le jeu. Ouais. Euh, C'était un homologue qui était venu faire un tournoi à JDC, ouais. qui avait parlé qu'il faisait la deuxième version. Alors euh, euh, forcément. Euh, sans trop de détails, et puis... Euh, oui, or sachant qu'on dit 1.5.1, 2.0, mais Parabellum, ils font euh, du rééquilibrage tous les 2-3 mois avec un, un patch note en expliquant, voilà, on a modifié tel texte dans tel paragraphe, on a modifié telle règle, voici la FAQ, voici ce qui a, les stats qui ont été changés, euh, de stats de rééquilibrage en disant, ouais, telle unité, elle va gagner tel bonus, elle se fait modifier sa stack, elle, euh, elle gagne euh, telle règle supplémentaire. Puisque parabellum est assez à l'écoute de la communauté ils font assez attention et évidemment ils, ils mettent ça dans des codex qui vendent très cher et qu'ils sortent au moment où ce qui est à l'intérieur n'est plus valable pour qu'on l'achète et que ça n'ait plus de sens c'est vendu pour la modique somme de au moins gratuit au moins gratuit sur, disponible sur internet disponible directement sur, ouais, euh, ouais. soit directement sur leur site soit sur leur leur builder qui est très bien fait voilà bah ouais et ouais. voilà les profils sont mis à jour en direct. Ouais. Encore ah, des mecs qui ont rien compris, quoi. Qui voilà. sont altruistes, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Le bah ouais, builder voilà, est mis à jour Pich en direct. Il y a, pichier, y a quoi. une. Il <rire> y a un Erata, une EFAQ qui sort, une nouvelle règle, un profil qui change. C'est ah sur ouais. les builders dans la journée. Putain, moi je voulais un codex, quoi. Putain. Euh, alors, on a un Battleton. J'ai le compagnon. Ouais, ouais, j'ai le compagnon. Pour, oui. pour oui. le même prix, il est doux. Il est doux. Comment ça, faut pas payer 100 balles pour commencer un bon jeu? Il est doux. Du coup, les factions, il y en a 6. Hein, euh, quand même, c'est. Euh, euh, je trouve que le jeu est déjà vachement installé. Déjà, juste très rapidement au niveau du fluff, euh, si vous voulez avoir des infos sur le fluff, il y a de très beaux articles qui ont été édités sur, sur jeu et trollerie. Donc vous pouvez y aller. Euh, y a, euh, tu, vous êtes deux hein, à avoir travaillé on sur les articles. deux sur, à avoir sur travaillé sur les articles. Bon, c'est principalement Lucie qui a passé ah, sur là, les articles. A... On l'aime. Bisous Lucie. C'est principalement elle qui a bossé sur les articles. On a fait les premiers ensemble et elle a enchaîné la suite. D'accord. Elle a compris qu'il écrivait de la merde et du coup. C'est ça. Non mais lui. Va retourner au carton. Toi fais les cartons. C'est mon Mais pas traduit. Donc vous avez traduit en fait ce qu'il y a dans les dans les les compagnons, c'est ça Alors comment vous avez fait Pareil, tout le fluff est disponible. Gratuitement. gratuitement sur le site de ouais, Parabellum donc également, juste fait la traque, donc ouais. on a repris la trad, on a rajouté quelques petits éléments de ouais, à droite à gauche, histoire de ne voilà, pas non plus juste faire de la, de la recopie. Ouais, ouais. Voilà, on a quand même mis un petit peu, on a un peu joué au jeu tous les deux, donc, ouais, euh, sûr, ouais. donc on s'est ouais. mmh. amusé à, à mettre, quelques à mettre petits vos trucs. sensations. Ouais. C'est mmh. ça, mmh. mais mmh. voilà, la, la plupart de, des articles reprennent ce que Parabellum a déjà écrit. D'accord, ok. Donc, donc ça, si vous voulez, un bon début pour si un... vous voulez avoir euh, une approche du fleuve, vous pouvez aller sur le site pour récupérer ça. Sinon, donc, effectivement, il y a, il y a six factions. Alors, moi, je les, elles sont dans le désordre, hein. tu m'en veux pas. Il ouais. y a Old Dominion, euh, Wadroom, Spear, les 100 Royaumes, que c'est le seul que je vais dire en français, le North, parce que, <rire> North, ouais. euh, alors, les, Dou, du... les W, Douagom. Douagom. Tu un peux des... dire nains, mais parabellum nous on a va faire dit non, ce ne sont pas des nains. Ce sont pas des nains. Et, ah, non, et, euh, et, en, <rire> et en pépinière, euh, des, euh, des spartiates. Euh, comment on peut présenter la chose Dans quel ordre vous voulez présenter la chose Et est-ce qu'il y a des spécificités marquantes sur euh, les boîtes On va commencer par les spires que Loïc joue. Alors, les pendant deux heures, hein, tu pas fais pendant ça deux heures. hein Alors, les c'est une race alien du coup qui a débarqué dans le ouais, monde. Ouais, qui vient de l'espace. Qui vient de l'espace, voilà, qui <rire> est là, qui est une des, une des races les plus anciennes de la planète, qui est arrivée, voilà, sous fond de, de magouille, de, de directoire qui y va couper l'arrivée des, des réfugiés pour s'assurer une domination. Voilà. Le fluff, voilà, on le fluff je vous laisserai le lire. Mais mode, de jeu, quoi mode de plus jeu, c'est ce ce quoi Mode de gunlight, c'est du cancrelat qui ne meurt pas, c'est beaucoup de heal et c'est des, des unités d'élite qui tapent très fort. Ah ouais. C'est une faction qui joue pas forcément beaucoup de régiments. Par contre, si tu tapes sur les régiments, bah, ils mourront pas. Ils vont mourir, puis revenir, puis remourir, puis revenir. Ah ouais okay. Et c'est une faction qui est... Assez versatile finalement, il y a pas mal de possibilités de jeu, on peut jouer des listes vraiment très élites, des listes beaucoup plus, euh, beaucoup plus swarm, il y a plein d'options rigolotes pour les jouer. Alors ça, on y reviendra après, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses, hein. il y a les troupes, il y a ce qu'on appelle les warlords, je regarde mes notes, euh, et puis il y a les monstres, mais on y reviendra après avoir présenté euh, les, euh, les factions. Henri, choisis-en une. Ah, je vais présenter la mienne, donc lui, il a lu le fluff, moi je la fais simple. Il y a des nains, il y a des dragons. Les nains, ils ont tué les dragons. Les nains, ils font putain, qu'est-ce qu'on est fort. Alors, tu nous parles des Dwaygum. Nous parlons des Ouais. Eh, ils font. Eh, mais c'est quoi tous ces mecs qui nous ont ça J'essaie de me faire craquer les doigts. Ça marche pas. Du coup, côté Dwaygum, on est vraiment sur une. En termes de fluff vite feu, c'est vraiment une grosse culture de la guerre. C'est le guerrier 500%. Forgeron de ce que je vois quand même, parce qu'il y a beaucoup d'armure. Alors, il y a de l'armure, il y a de la magie, mais un peu bizarre. Ouais. Euh, type, ouais, l'apothéose de la magie, c'est euh, ne plus être un humain, et être un full magicien, enfin, ne plus être un, un Douegom et être un magicien, avec une grosse culture de la guerre. Euh, vraiment, c'est euh, toute la société euh, Douegom, c'est de la baston, hein. c'est de la baston, la recherche de la gloire, la recherche du conflit. Et ça se représente en jeu euh, avec euh, une armée qui a beaucoup de moyens à se défendre. Mmh. Ça, ils ont, euh, en, terme de mo en moyenne, ils ont la, la, une, la caractéristique de défense la plus élevée. Euh, des troupes qui sont élites, c'est-à-dire euh, par rapport à d'autres armées, on va jouer moins d'unités, mais beaucoup plus balèzes. Et euh, bah, pour bien flex sur les autres et montrer qu'ils tuent des dragons, bah, ils ont accès à des monstres qui sont des rejetons de dragons qu'ils ont réduits en esclavage. D'accord, ok. Et au niveau mécanique de jeu, tout ça, c'est… Alors, c'est très… Euh, Dwaygum, c'est assez orienté vraiment sur des troupes élites qui ont beaucoup d'impact et qui coûtent très cher. Ouais. Ouais. Euh, ils ont une très bonne puissance d'impact euh, ils ont euh, accès euh, à des mots-clés, c'est une armée qui a aussi euh, une énorme présence de boucliers dans le régiment qui donne un bonus à la défense en plus, il euh, y a très peu de régiments qui n'ont pas boucliers au final et euh, ils ont quand même euh, un bon lanceur de sort euh, le sorcier tempéré, parce que je vais traduire en français vu que son royaume a été traduit il faut une autre traduction <rire> en français euh, qui ont accès à quand même de très bons lanceurs de sort D'accord. Voilà. Après, c'est une armée. Elle a vraiment. Elle est vraiment axée élite quand on regarde les restrictions qu'elle peut avoir. Mais de l'autre côté, ben quand tu te fais taper par un tueur de dragon pour refaire une traduction, ça fait deux points pour moi. Très mal. Ça. Motus. Très fort. Motus, c'est bon. operandi, Le truc meurt. ouais. D'accord les Halls euh, de Dominion qui euh, font partie des deux factions qui me, qui me font méchamment euh, de l'œil, c'est des espèces de morts vivants de ce que j'ai compris c'est ça, c'est des morts vivants ça gros, voilà, jamais pour, voilà, pour resituer très rapidement le fleuve voilà, y a, très court le fleuve il hein, y, y, y a un dieu, il est mort, il était fâché il a fait un pacte avec un, un autre dieu qui était le dieu de la mort et en fusionnant ils ont donné un espèce d'amalgame de non-vie euh, un peu tout bizarre comme Et... j'ai dit avec la capote Nestor, t'es pas né, t'es pas mort. <rire> c'est ça. Ouais. <rire> Et euh, bah du coup, euh, tiens, c'est tous ces enfoirés de vivants qui ont essayé de me tuer. Du coup, bah tout ce qui est vivant, on va tuer maintenant. Ok, d'accord. Et niveau mécanique de jeu, c'est ça. ça quoi, oh, ce bon niveau moi, mécanique de jeu, voilà, est, on est sur du coup du mort vivant, donc du... des gens qui n'ont pas peur. Ouais. Donc, il y a une grosse partie du jeu qui va se jouer sur le moral. Il y a deux grosses manières de perdre des PV, qui sont les attaques frontales et le moral qui vient après. Bah eux, le moral, ils s'en foutent. Ouais, d'accord. Les réussites automatiques sur le moral. C'est juste... considéré, C'est écrit noir sur blanc et tout le monde fait, et fait ton test de moral. Et ben bah non, le Old Dominion, bah et toi, t'es là tu fait. Zut. D'accord. Donc, ouais, deux, deux grosses manières de jouer sur Old Dominion. Soit une liste assez euh, populeuse avec des légionnaires. Voilà, on va être beaucoup sur de la mythologie romaine. Et une autre manière avec la Grosse Divinité, qui est une des figues les plus belles qui existent sur cette planète, je pense. La, la figue est juste complètement folle. La, la déesse, là la, ouais. ouais, la, la Fallon Divinity, du coup. Ah, euh... c'est concurrence avec le T-Rex. C'est ça, euh, qui, qui, figurine, qui est juste figurine. complètement ouf en termes de sculpture et de moulage. Ah ouais. elle, est, elle est magnifique, cette C'est bon, il y, y, y a quand même ça. Hein. C'est quand même... Euh, c'est vraiment, voilà. vraiment Pour moi, hein. c'est du même niveau. La ah, Fallon Divinity est clairement du même niveau. Elle est sublime. Et donc... Quand on va jouer ça, on va jouer plein de petites merdes autour qui, quand ouais, elles ouais, meurent, ouais, vont ouais, buffer ouais. la grosse. Ok, d'accord. Mmh. Pour un seul, comme je l'ai déjà dit par le passé, seule figurine à profil évolutif du jeu. D'accord. Ouais. La Fallen Divinity. Le, le Norse, ça court vite, ça prend les objets, mais ça. ça claque. Alors, en termes de fluff, camarade Viking, bonjour. <rire> tu prends ta culture nordique. Ah ouais. On aime les nordiques, on les apprécie. Ah ouais. Tu mets ta culture nordique dans un monde Dark Fantasy, ok. Dans leur côté du pays, le Ragnarok est arrivé. D'accord. Et ils ont perdu leur dieu. Ah ouais Pourtant, ils sont des putains de géants, là. Il y a, il y a une ouais. fille qui est magnifique. Ah oui non, euh... et bah, Du coup, euh, voilà, dans le Ragnarok, les dieux, ils se battent contre les géants. Ah, bah, du coup, okay. là, c'est les géants qui sont là et pas les dieux. Et au et niveau sont... méca ah, c'est une armée, euh, en termes de, de puissance de frappe, elle est capable d'être extrêmement vénère à condition d'avoir l'initiative ou l'ascendant au niveau du mouvement. C'est une armée qui est très mobile. Ouais. Euh, plus on va retirer un figé de blessure à des régiments, ou on va retirer des stands, donc au moins 4 figurines, plus les, euh, les nordiques vont ouais. déverrouiller des bonus à faire plus d'attaques, à taper plus fort. Ouais, c'est ce que tu rappets. disais tout à l'heure, si je les tape, ils me le rendent au centibre, c'est ça C'est ça. Ouais. Et euh, ils ont euh, accès, mine de rien, euh, euh, une... En tout cas, en termes de, de figurines, ils ont quand même accès à une bonne diversité. Parce que quand on commence à cumuler les trois géants auxquels ils ont accès, plus euh, les, bêtes, euh, les bêtes telles que les, les fen, sachant que c'est un des trois euh, packs de bêtes qui sont disponibles pour l'instant, plus les... Plus les... Oh, c'est juste... <rire> Moi, j'ai été traumatisé parce qu'en fait, on a fait tournoi contre Nordique et je me fais enfoncer euh, T3 dans mon champ de bataille. J'ai pas euh, dépassé plus de 10 pouces de mon bord an, de champ de bataille. Il en a gros, uh -huh. il en a gros. Ça va aller, ça va aller. J'ai euh, gagné de peu, mais énormément souffert. Voilà, j'ai voilà. beaucoup souffert. Le Nord, de ça sa craque ça. sous la dent. Si tu commences à reprendre l'ascendant, si tu encaisses la première charge ce qu et que appelle... tu reprends l'ascendant, euh, tu lui roules sur la tête. C'est pop-corn comme on dit. C'est ça. <rire> le North, ça zéro défense, ça a zéro moral, ça craque sous la dent. On finira par mes préférés, les 100 royaumes. Eh bien les 100 royaumes, les 100 royaumes, c'est est, nos... est... le fluff. <rire> est donc, est le le non, non, on parle pas de fluff parce qu'ils ouais. vont sur les voilà. sites. Moi, ce que je veux, c'est les mécaniques de jeu pour que les gens C'est les bras humains. Eh bien, pour le coup, ça pareil, c'est assez diversifié. Il y a des listes full cavalerie, ouais. des listes très mobiles avec énormément d'impact. Ouais. Euh, des listes un peu plus axées, euh, archers, piétailles. Il voilà, y a pas mal de manières de les jouer. Les listes que j'ai vues qui faisaient vraiment le plus peur, en tout cas pour ma faction, c'était les listes cavalerie. Ouais. Surtout que là, ils viennent de sortir les Crimson Tower qui font vraiment, vraiment mal quand ils arrivent. Et qui ont été buffés au dernier équilibre. Parce que sinon, c'était pas assez fort. Hein. Ouais, ouais, mmh. <rire> ah bah, moi, je les ai trouvés déjà bien assez forts. Du coup, je vais me prendre encore plus dans le nez. Ouais, voilà, c'est. Visuellement, les fixes sont très très cool. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas énormément de jeux qui proposent du chevalier en armure comme ça, donc euh, on retrouve un petit peu, voilà, notamment euh, Johan, notre cher et euh, aimé président, mm -hmm. euh, qui, euh, qui a complètement craqué dessus. Ouais. est que, en tant que bon joueur d'historique, il s'y retrouve Ouais, voilà, ouais. ouais. Dire, il se dit, oh, trop ça bien, fait peu peux, voilà. ça. ouais, trop bien. un peu bretonien, non C'est ça. Je peux jouer de l'histo dans un met fan, c'est trop cool. Ouais, hein. ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, ben, les derniers, c'est les euh, Wadrooms. Ou comme vous voulez On est un peu sur un profil aztèque C'est carrément ah, ultra les exotique Les fixes hein. sont ouf C'est là qu'on va retrouver Je crois euh... que c'est la, la première gamme de ouais, figurines euh, Qui a été postée sur internet Que j'ai vu, que je me suis dit Mais t'as vu un peu la tête du jeu Est-ce ouais, que t'es bah, sûr bah, qu'on ouais, veut ouais, y jouer ouais. parce qu'on va y jouer non, non, mais... euh, ouais. Ouais, Tout ouais. ce qui est culture ouais. Enfin une culture très aztèque Un orc assez atypique je, je, je me permets, je, je rejoins une remarque que m'a fait Clément euh, donc de l'URLAS Studio euh, où il faut s'abonner hein, si vous vous souvenez bien euh, une fois que c'est monté et peint, ça prend une dimension de ouf et je trouve qu'au niveau du rendu euh, on est quand même proche de la concurrence quand on ouvre la boîte qu'on monte le truc, on dit ouais c'est Cali, me voilà et quand il est peint et je trouve que toute la partie 3D de la figurine ressort. Enfin, là, franchement, le, le, le T-Rex qu'on a devant nous, il est, il est, il est hallucinant. Et euh, on est sur une qualité euh, de, de, de, de figurine qui a, qui a vraiment gappé de ouf. Clair. Euh, je sais que c'est euh, Archon Studio des Polonais qui font euh, dorénavant les figurines. Initialement, euh, ils faisaient des figurines euh, en résine ce qu'ils ont abandonné parce que la qualité n'était pas au rendez-vous C'était quoi Ça cassait euh, C'était ouais, voilà, euh, la, la la toujours était, un truc du Voilà, La résine n'était pas de très bonne qualité. Il y avait énormément de nettoyage. Ouais, euh, ouais, même pendant le montage, il y avait des débarbage de folie. Ouais. C'était très cassant. On voilà. connaît le, la résine. Hein, tous les peintres sont déjà euh, cassés la tête à ne serait-ce ouais. que sous-coucher de la résine. Ouais, ouais. Donc, ils ont ouais. réussi à avoir une qualité de plastique largement suffisante pour se dire ok la résine ouais, on a ouais un peu. ouais, ouais. c'est bien parce que là au moins il y a, y a une rétro engineering qui se fait et on dit bon ben bah, voilà c'était pas le bon choix tout ça c'était pas le bon on, choix changeons. On, on changeons on et puis il y, y, y a de la vraie lucidité dans cette équipe je, je trouve c'est ouais. impressionnant et donc les, les wardrooms ça se joue comment c'est quoi le style de, de ce genre de bestiaire ah, on est sur euh, on est sur une armée qui a accès à quand même pas mal de cavalerie, de bons guerriers, de bons tireurs, mais toute euh, la mécanique de l'armée, se, euh, elle s'entoure autour de la mécanique des chants. C'est qu'en fait, ouais. chaque euh, régiment dit Moi, je suis le culte 2. Et quand le régiment, euh, on va l'activer, il va dire Je chante pour le culte 2. Puis ensuite, on peut euh, défausser des, des marqueurs de chants pour ouais. donner des bonus euh, à l'armée en disant oh, Voilà, bah, mon culte 2, bah, moi, je suis mieux. Et euh, c'est comme ça qu'on évolue au fur et à mesure de la partie. Et comme il y a accès à beaucoup de cavalerie, euh, enfin, cavalerie en termes de jeu parce que ce sont des armées de dinosaures il hein. euh, y a accès vraiment à une armée qui est très mobile qui est, qui est très dangereuse de flanc euh, le T-Rex quand il te charge dessus tu commences à pleurer tu peux <rire> commencer à enlever tes figurines non, sans, à me souvenir que la, la liste qui avait été euh, c'est quoi c'est au London Tournament où il y a je crois qu'il y a trois apex euh, ouais. <rire> il y a il y a trois ap prédateurs apex dans la liste le mec je vais voulu jouer des dinos ouais, la ouais, moitié de l'armée c'est des dinos ouais. euh, je me rappelle, est tu peux faire sur, ça euh... tu peux faire ça dans le dans, le dans le listing mm -hmm. c'est es, le ouais. quoi les, les les contingents pour enfin euh, les contraintes pour monter une liste il y en a ou alors c'est free to play tu ça, alors, as des points ouais. tu fais ce que tu veux en gros pour construire une liste tu vas partir de tes personnages ouais chaque personnage parce que je, je, je, je en fait il y a des troupes il ouais. y a des héros mais qu'on va plutôt classer comme étant des personnages parce que après c'est en fonction de ce qui du rôle qu'ils prennent qui vont être warlords des chefs de, de de tout un contingent ou qui vont être associés dans la troupe et puis après il y a ces, ces, ces merveilles là des des, des, des superbes figurines euh, monstrueuses vas-y du coup comment Donc, tu en gros tu vas Commencer par sélectionner tes personnages. Ouais. Chaque personnage peut commander à 4 régiments. Ouais. Il y a des régiments. Donc chaque personnage a une liste de régiments qu'on appelle « main », donc des régiments principaux et des régiments restreints. Et tu ne peux pas avoir plus de régiments restreints que de régiments principaux. Donc, voilà, tu peux avoir 2 principaux, 2 restreints, 3 trois, trois principaux, 1 restreint. Tu peux en avoir 4 au max. D'accord ok ouais. Alors okay. sachant qu'en termes de jeu ça s'appelle une bande de guerre Ça okay, a ah, son importance ouais. parce y a des règles qui vont régir euh... soit la bande de guerre soit l'armée Il faut bien faire la différence D'accord et quand je veux jouer à First Blood ça se passe comment Qu'est-ce qui, qu qui diminue C'est la quantité C'est le, le nombre de figurines Tu vas ouais. prendre tes petits Ouh, petits socles. Tu prends tes petits socles carrés dans lesquels tu as glissé tes socles ronds Tu les sors Ah oui c'est ouais, ça. Ouais, ça, oh, génial ouais. Ouais. Oh là prends, oh là, euh... oh là il casse le décor euh, euh, euh, euh, oh. Hop tu sors hein, ah ouais, pour passer en socle rond et ça devient de l'escarmouche Tiens, Alors, en termes, pour, pour préciser, en termes de en termes de construction de liste, euh, ouais, bah, Parabellum cool. a, avait fait une, une mise à jour par rapport pour Restance, on est limité à deux, on, au maximum deux fois le même personnage, au maximum huit fois le même régiment. Sur First Blood, euh, le personnage est gratuit, Ouais. et le régiment... C'est Let's Go, c'est-à-dire tu peux le personnage il n'a pas de de main ou de restreint, mais par contre tu choisis les régiments que tu joues. C'est juste le jeu il a des incentives en disant oh, ce personnage là s'il est à... si dans son dans la bande il y a ce régiment là il va donner un bonus etc etc. Mais là pour le coup c'est vraiment on prend un seul perso pour le coup et après on joue les figurines qu'on veut. Alors sachant qu'ici... Ça, qu c'est euh... quoi Ça, c'est un régiment. Ça, c'est un régiment. Ce sont des arbalétriers qui s'apprêtent à tirer. Baissez la tête Tu m'as compris. Ça, c'est un régiment. Ça, c'est quoi Ça, c'est un stand. Ça, c'est un stand. Là, mmh. je suis toujours dans Conquest. Ouais. Et si je fais ça... Là, C'est magique. Un régiment de first blood. Et là j'ai un régiment de first blood, c'est-à-dire que comme j'ai enlevé la plaquette, et que je, je, alors ils vont, ils vont se balader ensemble j'imagine. Oui, hein Mais comme je les ai euh, désolidarisés euh, de leur truc, euh, ça devient un, un jeu first blood. Du coup mm. là on peut jouer en mode euh, alignement, euh, contour de décor et tout le tintouin. Exactement ça. D'accord, sachant, sachant bataille de que rue. Euh... Euh... Un ça peu ça escarmouche, panpan. C'est euh, escarmouche pon -pon encouragé à jouer avec une blande, une blande de décor, et sachant que euh, du coup le calcul il se fait dans la tête. Pou, pou, pou, la ouais. boîte euh, coûte 49,95, mais moins Ouais, c'est intéressant ce que tu Parce dis. Qu on ouais. m'a dit, on dit qu'il qu qu y avait qu des remises sur certains sites. Ouais, il paraît. À combien tu les fais les boîtes de First Blood Les boîtes de First Blood, elles sont normalement aux alentours d'une cinquantaine d'euros. avec 20 calcul rapide, elles vont sortir à 40. Ah, donc, vous pouvez commencer le jeu pour 40 balles euh, en mode escarmouche à la maison. Ce qui est intéressant au niveau de pas prise de tête, c'est qu'il y a peu à peindre. Donc, euh, vous avez votre boîte, c'est une, une boîte euh, euh, de start to player aussi. C'est-à-dire que je, je l'achète dedans, c'est configuré pour être voilà. équilibré Il y a et compétitif. Un super starter de joueurs en First Blood ouais. avec euh, Vadrun contre All Dominion. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Euh, okay. Voilà, qui permet aussi de jouer en, en partie régimentaire, du coup. C'est là, il faut qu'on en parle. C'est là, il faut euh, ouais. le, je te la montrerai. Mmh, coup, ouais. ça, tu m'en mettras une de côté parce que j'ai peur que ça parte <rire> vite après la vidéo. Euh, et en fait, euh, ça se peint quand même assez, assez rapidement. Et c'est vraiment du truc, je, je reçois ça le samedi. Euh, je me sors un peu les doigts du cul le dimanche. Euh, et le mercredi, je peux faire ma première partie. quoi. Ça, c'est l'avantage du gabarit 40 mm, mine de rien. C'est ouais. assez gros pour faire des très jolis trucs. Euh, et de l'autre côté, c'est vrai que ça aide pour les personnes qui... Oui, tu fais la discussion. De dire, on était sur venu une, à on à est sur une échelle de 40, ouais. ouais, ouais. C'est ouais. ça que les, la discussion était venue à l'autogone avec des personnes qui... Voilà, moi je commence à y lire, je commence à avoir du mal à peindre vraiment <rire> des petites figurines. Et du coup, comment on les sensations. Bah pas, écoute, pas du tout. <rire> Ok, d'accord. Bon, eh ben, très bien. On a, on a pas mal, euh, pas mal fait euh, le tout. Moi, la dernière, je voulais juste euh, attirer l'attention. C'est que la dernière fois que j'ai entendu parler euh, de chance, c'était dans, dans Confrontation et, et Ragnarok. Je sais qu'il y, y a des gens qui appellent le retour de ces jeux-là, mais, mais il n'y a pas besoin d'appeler le retour de ces jeux-là. Ils sont, ils sont, ouais. l'ADN de ces jeux-là euh, transpire dans, dans ce qui est présent. Est-ce que vous voyez d'autres choses euh, à dire? Est-ce que vous avez envie euh, de dire d'autres choses pour euh, cette Première euh, vidéo, puisqu'on va, on va, on va s'en faire une deuxième, vous allez vous foutre sur la gueule pour parler euh, noble, <rire> gentilhomme, pour parler gentilhomme. Euh, je <rire> peux genre... faire comme au MMA, mais euh, j'ai peur d'être intimidé, d'abandonner à part. genre de partir quand tel un peu. Mais est-ce que vous avez d'autres choses à, à, à transmettre à, à quelqu'un, le, le, entre guillemets, le, le mot de la fin pour… Euh, comment tu dis « vas-y, viens jouer ou quoi » ou je vois Qu'est-ce que tu as envie de dire à un mec qui voudrait ce On joue à inférieur ou égal Ah oui <rire> C'est ah oui C'est bon. un jeu pour moi, faut faire le moins possible Non, arrête, la, la malédiction, elle s'inverse. Tu dis, ah, je vais faire vrai. que des 1, je suis nul, on dit à fais que des 6. Hein. Hein. C est, c est, ça a été testé. Ouais, hein. mais j'ai envie <rire> de dire que euh, j'aurais la jouissance de dire j'ai perdu en, en faisant un triple 6. Tu vois, ça m'irait presque mieux que de dire « j'ai perdu en faisant un triple 1 ah. », quoi. C'est moins violent, quoi. Non, par contre, sincèrement, pour un vrai mot de la fin, pour savoir, si jamais euh, le jeu qui vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le Discord français. Ouais. « Hé, hey, il me faudrait un gars, il me faut qu'il me fasse découvrir, parce que j'ai envie d'acheter, mais j'ai envie de tâter. » Les gens, ils, sont, ils restent quand même super accueillants. Ouais, super Ils ont envie hein. de jouer au jeu. Parabellum, euh, comme je dis, les règles sont gratos. Euh, dans le truc des règles gratos, que ça à ça précisé. Euh, Parabellum encourage l'utilisation des proxys en playtest. C'est-à-dire, puisque là actuellement, il n'y a pas toutes les figurines du jeu qui sont sorties, <rire> mais il y a tous non, les profils... Tous les profils la, sont la dispo. La ouais, ouais, Et ouais. tu dis, oh ben bah, en fait, ça, ça sortait peut pas... Peut-être que je serai vieux quand ça sortira, mais on peut faire genre... Euh, bah... Comme on dit avec euh, le beau Drake, d'ailleurs, parce qu'on monte beaucoup le Predator. Change de caméra. Il faut <rire> montrer le Drake. Montrer le dragon. Regardez, quand le, le Drake comme ça, qui est qui un tireur, euh, nous, en on n'a accès à un autre qui est au Closer, bah, quand on, on ouais, fait mais... pas, boum, là. Ouais mais il est plus beau, celui-là. Ouais, mais bon, écoute, le T-Rex, quand tu commences à lui tirer dessus avec la, la puissance de feu d'un. eh hey, je suis en train de redevenir comme un gosse, c'est <rire> maintenant que <rire> Superman, là. Mais, pour le coup, une communauté qui est très accueillante, t'as une entreprise qui n'a ouais, pas cassé la tête à dire, ouais. hop, oh, tu sais, tu viens tu, tu jouer, mais tu claques le pas. Parce qu'au final, un jeu avec des règles gratuites et des figurines à acheter, du coup, c'est... Bah, euh, un jeu où euh, genre euh, on peut jouer sans figurine avec des figurines, ça, ça serait un peu bizarre. Ouais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. En tout cas, l'accueil la, la, <rire> l'accueil est super bienveillant. C'est vrai que moi j'ai eu euh, j'ai eu euh, un contact avec euh, la communauté qui était qui était vraiment très très bonne et euh, et puis bah quand je vous ai contacté pour faire cette vidéo, bah, le truchement de de, de, de Loïc et euh, de de Dode et ben bah, du coup on a on a réussi à vous avoir très facilement et on vous remercie d'être venu présenter le jeu. Loïc, un petit mot pour, euh, pour conclure tout ça Ouais. Euh, quelque chose qu'on n'a pas dit sur la création de liste, c'est que tu peux tout personnaliser. Ouais. -dire tes persos sont personnalisables à foison. Tes régiments, là, on les joue par trois. Ah bah on les joue par 6 par exemple, hein. mmh. on le verra, on les verra mmh. certainement sur Et la partie. Il n'y a pas de limite, à la taille maximale d'un régiment. Tu peux jouer 3, 4, 5, 10 socles si tu veux. D'accord. La seule course c'est de réussir à le faire, à le placer sur la table. C'est ça, c'est un peu de temps. On verra ça pendant la partie. On verra ça ouais. pendant la partie. Mmh, mmh. Sinon, ouais, effectivement, le jeu est super accueillant, la communauté est très très cool. Finalement pour un jeu de régiment, le prix d'entrée n'est pas si prohibitif que ça là voilà, pour, euh, pour une centaine, 150 balles, tu te lances dans le jeu sans aucun problème. 250 mmh. enfin, balles de plus, tu as une, une as une armée tournoi. Oh là ouais, peux voilà, pour, euh, On va dire entre 250 et 300 balles, tu as une armée ouais, tournoi non, qui est rien, très forte. Pour ouais. un jeu de cette ampleur-là, où tu vas jouer parfois une centaine de figurines sur, euh, sur une, une partie complète. Bah là, c'est indiqué sur les battes, tu vois, là, il y en a 49, 49, 49, ouais, 40, ouais, 49, ouais, ouais. 40, et euh... beaucoup, beaucoup, plein. C'est vrai que le, bah, voilà Le, le bailli n'est vraiment pas si élevé que ça, la commu est très cool, ouais. euh, le distributeur est très cool. Mmh. Pour le coup, Parabellum, mmh. ils sont vraiment au top, que ce soit le que la est avec les cool Le T-Rex très le cool. Le T-Rex est très cool, surtout quand on lui met 50 flèches dans le derrière. Le <rire> est très cool. Le le <rire> <est> très cool. <rire> les, <rire> les factions sont vraiment bien, elles sont toutes très différentes. Là, pour le coup, on n'a vraiment pas l'effet de... Euh, bah, pour faire un jeu équilibreux, faisons tous les figurines pareilles. Mmh, mmh. Chaque faction a une vraie identité, mais il n'y a pas de vrai déséquilibre, ou en tout cas, nous, on n'en a pas constaté. Mmh. On dirait après quand oh. même un sacré nombre de parties, plusieurs tournois, il n'y a pas de vrai gros déséquilibre entre les factions. Ouais, le déséquilibre, c'est en fonction du nombre de factions euh, qui sont jouées, mais après, c'est vrai qu'en termes de, terme de construction de liste, c'est un jeu comme les régiments vont dépendre du personnage. En fait, le premier achat à faire quand on veut jouer compétitif, c'est de dire j'ai me faut au moins un exemplaire de chaque personne. Mmh, mmh, mmh. Parce que... Pour tout se libérer des possibilités listes. Euh, et puis, et quand même, il faut se dire, mais quand tu vas sur Discord US ou sur Discord français, là, comme ici, on a le, le petit exemple là. Ouais. Euh, comme le, le personnage, normalement, parce que ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est une spécificité de gameplay, mais ça, ça rajoute du chouïa. Le personnage, en plus de la personnalisation, il a une suite de serveurs. Il va lui donner des bonus. Hmm. À des mecs qui s'amusent à faire des petites scénettes full Gigamax que tu dis Je veux pas tuer la figurine. <rire> Je veux que le mini-diorama reste sur la table. Euh, et ça donne quand même un gros bagou. Ouais, ouais, ouais. bah, effectivement. Euh... Puis en plus, d'ailleurs, ça, très important, parce qu'on euh, n'en parle pas encore. On n'arrive plus à conclure. Ouais, on n'arrive <rire> plus à conclure. On continuera. Euh. Le 72e Instagram. mot de la fin. voilà <rire> Sur Instagram, il y a euh, le hashtag Colors of Conquest qui est la catégorie de Parabellum pour présenter tout ce qui est diorama et peinture de Conquest. Ah. Ça, c'est tout le temps. Donc, ça, si vous voulez faire Donc, plaisir. Donc, euh, de il faudrait qu'il se bouge et qu'il y participe. Voilà. Voilà. Il est où bah, il, va, <rire> il va y participer, je pense. <rire> Mais je crois bas. que je, je sais qu'il travaille, qu travaille dessus. Chopez-le Je sais qu'il travaille dessus. Séquestrez-le oh. pour qu'il peigne des gugus. Ok. Mmh. Eh bien, euh, tiens, le Vla. Un petit <pas> <muches> le <de> <muches> je euh, pas. bon bah merci messieurs pour euh, votre dispo hein. on va vous on va on va enchaîner alors n'oubliez pas là euh, le, le let's play il paraîtra une, une semaine après euh, après cette émission de, de, de présentation euh, je voilà, je peux que vous engager à tester ce jeu quand même parce que c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai le regret de ne pas en avoir parlé assez quand j'avais reçu cette boîte de start. Euh, j'avais euh, mis l'accent sur le prix parce que je trouvais que le prix était vraiment euh, euh, vraiment accueillant. Et, mais là, on a passé un step supplémentaire. C'est-à-dire que non seulement on peut s'initier au wargame pour un prix ultra raisonnable, on se retrouve maintenant avec des figurines qui sont d'une qualité de ouf avec euh, une communauté qui est mature et avec des règles qui le sont également. Et puis, vous avez vu que chez Parabellum, bah, on a un peu le cœur sur la main, on est là pour vous accueillir et puis pour suivre le jeu, le faire évoluer et en plus, pas vous violer en vous, en vous vendant... Euh des conneries. N'hésitez pas à passer sur jeux et trollerie aussi, parce que, accessoirement, si vous voulez les acheter euh, sur le territoire, il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est où c'est moins cher, donc, euh, allez-y. Puis, vous aurez des petits bonbons dans votre boîte, j'y veillerai. J'y <rire> veillerai. Euh, là, maintenant, c'est obligé. Il y a le patron qui se marre derrière, mais il ne sait pas qu'il va devoir <rire> acheter taquet de Parce que là, il va falloir... Euh, tu es obligé, là. Hein, il va falloir... Bien, viens ah, voir, viens voir, bon viens voir ici. Viens voir ici. On va Amène vous ouais. Ah, voilà. avec amour. Le... Tu t'engages à acheter des bonbons C'est euh, quoi cette histoire de bonbons ah. J'en Je oh, que... mais... <rire> ai eu un carton ah. entier, j'en ai eu plus, chef. Donc voilà, on <rire> s'engage, on essaiera de vous mettre des petits bonbons. alors peut-être pas pour Noël parce qu'ils ont autre chose à faire, vous imaginez bien. Mais euh, jouer à Conquest, il euh, y, a, y, a, y a bon. Et puis si vous avez envie de, de découvrir le jeu de façon ultra escarmouche, eh ben euh, testez First Blood. Messieurs, merci. Merci pour l'accueil et puis pour le prêt de bah cet de espace euh, que tu nous fais tous les jeudis soirs. Ça nous ouais. permet de donner de la diversité à la page ouais. et euh, c'est cool. Et bah, merci à toi et puis bah, profite ouais. bien maintenant que t'attends sur les champs. de Allez, bah, on bah, y bah. va Des bisous <rire> Allez, bye bye à tous. Salut à tous. Ciao